I'm <music> Pathologiser, l'intelligence, on a faut se nier, faut s'oublier, faut se plier dans un casier. Les plus jeunes âges, les officiers te feront suivre l'axe officiel. Plus toi, à cache à asphyxier, à traverser des de fiel Même ton humeur, faut réguler. Pendant 8 heures, faut pas bouger. Je sur une chaise, rester posé, écouter le maître sans t'opposer. Quoi très frustré comme en prison, à guetter la moindre occasion. Par la fenêtre, il y a l'évasion, voyage interne. Libération, boulonne de rage, vivacité TDAH, psychiatrisé, comme un clonage socialisé Traquer la marche, la maîtriser, Ils étiquettent vite, frangés classifient Aiment faire des listes, contrôler chaque partie Tu seras hors piste, te dérangera le pays Que tu sois autiste ou HPI Et passe, passe, passe les heures Interminables et sans saveur Passe, passe, passe les heures interminables et sans saveur Et passe, passe, passe le temps Esprit résistant, la broyeuse t'attend Il marche, arrache et casse les gens Esprit libre, cœur grand, veux que tu rentres Dans le rang, dans le rang Dans le rang, dans le rang La se t'attend La broyeuse t'attend La broyeuse t'attend Vas-y rentre, rentre, rentre, rentre dans le rang robotiser l'intelligence on laisse chiser faut se nier faut s'oublier, faut se plier Au procédé, arrive à l'âge d'appliquer Ce que les petits chefs ont décidé Résoutes-toi, cache, encaissez Leur petit complexe d'autorité Même ton humeur faut réguler T'as la pause, club, si tu veux souffler Tu as ton poste, exécuté, L'ordre donné, sans questionner Devenir objet, sa réflexion Un simple outil de production Par la fenêtre, y'a l'évasion Voyage interne, libération Proche du burn-out, mais faut bien payer Les factures, la graille et le loyer comme un engrenage bien huilé. Chaque mois pris à la gorge et acculé. Tous les soirs crevés, envie de s'abrudir sur les chaînes TV. Sans réfléchir au travail pas de vague ou le trompe à te tu T'es remplaçable, y'a qu'à servir. Et passe, passe, passe les heures interminables et sans saveur. Passe, passe, passe les heures, interminables et sans saveur Et passe, passe, passe le temps, esprit résistant, la broyeuse se t'attend Et mâche, arrache et casse les gens, esprit libre bon au cœur grand, ce que tu rends, dans le rang, dans le rang ça le rang La le t'attend, t'attend. le t'attend, rentre, rentre, rentre. Tout est pathologisé, l'intelligence, on l'a utilisé, faut se nier, faut s'oublier, faut se plier, c'est guider À ton vieillage, les infirmiers te feront suivre un programme formel. Abandonne gage ta dignité, subis tes journées, toujours les mêmes, même ton humeur, faut réguler, animé docteur, pas déranger Que dans le fauteuil, tout accepter et faire le deuil de sa volonté, à devoir écouter tous ces jeunes cons, te dire ce que tu peux faire ou non. Par la fenêtre, il y a l'évasion, voyage interne Libération, vécu seul hélas, mémoire sciée, effet de l'âge, cicatrisé comme un saccage d'identité, noyé dans la masse et méprisé, de trois visites trop espacées, tu sens que les petits en ont assez, mais les voir adouci, les heures passées, un dernier sourire avant de clamser